Bonjour, je suis Célestine Abiba Magou épouse Diallo. Je suis camerounaise. Âgée de 43 ans, mère de deux enfants, tout est parti d'une expérience personnelle. Comme je vous l'ai dit, j'étais en Corée du Sud et j'avais besoin de produits pour euh, la cosmétique pour ma peau. Et malheureusement, sur le marché, on ne trouvait pas. Mes camarades et moi on ne trouvaient pas les produits qui étaient adaptés à notre peau. Alors, ils nous ont suggéré d'aller dans les marchés locaux, de rencontrer euh, les dames qui étaient dans les villages, dans les marchés artisanaux, pour euh, trouver. Par exemple, les produits naturels qui pouvaient aller avec notre peau. Et lorsque je suis allée sur ce marché, moi j'ai trouvé euh, l'huile de sésame, on me l'a conseillé. Et je me suis rendue compte que mais, tous les produits qui étaient sur ces marchés, c'est les produits que nous avons ici au Cameroun et qu'on ne valorise pas. Donc, euh, quand j'ai vu euh, avec quel enthousiasme, avec quel amour ces femmes euh, présentaient leurs produits traditionnels, ça m'a interpellée et je me suis dit vraiment à mon tour, il faudrait que je valorise également nos produits et nous les avons en abondance. Donc c'était vraiment sans grande conviction au début et après c'est parti, quoi, c'est devenu le projet Habiba Natural Care vous voyez aujourd'hui. Chemin faisant, je me suis donc euh, formée pour avoir vraiment des, des produits qui puisent leurs ressources dans nos matières premières locales mais qui vraiment euh, se présentent également comme les produits de cosmétiques conventionnels que nous trouvons sur le marché. On a commencé vraiment euh, tout doucement avec des emballages de récupération on emballait nos produits dans des bouteilles de récupération dans des sachets en plastique et chemin faisant on a eu la chance d'être accompagné et formé par d'abord par le BIT sur le programme de l'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin au GICAM, qui nous ont donné des techniques pour pouvoir euh, nous améliorer. Et également, on a reçu l'appui du ministère des petites et des moyennes entreprises qui nous permettait d'assister aux foires et d'assister aux compétitions locales et de sponsoriser également nos participations dans les foires telles que Promote. Donc, du coup, ça nous a permis, au contact des autres personnes qui faisaient des, des bons produits, on a commencé à s'améliorer et nous avons gagné plusieurs prix on a d'ailleurs été sélectionnés pour participer à la foire de Shanghai l'année dernière dans le cadre de, du Made in Cameroon. Nous avons également euh, euh, bénéficier de l'accompagnement de l'organisation or, mondiale de la propriété intellectuelle euh, avec lequel nous sommes sous mentorat en ce moment qui nous permet de qui renforce nos capacités dans la production et surtout l'encadrement des femmes qui nous aident euh, avec la matière première. Abiba Natural Care est une entreprise de cosmétiques naturels qui a une large gamme. Ça veut dire qu'on s'occupe également du corps. On a des gels de douche, les laits hydratants, les, les, les, laits hydratants, les crèmes et les huiles sèches telles que l'huile de sésame. Et également, on s'occupe des cheveux à travers les shampoings, les démêlants, les huiles de traitement capillaire. Et aussi, le plus que nous avons, c'est que euh, comme le bien-être et la santé commencent par l'intérieur, on a également mis sur le marché des thés, des, des, des infusions à base de moringa, à base d'hibiscus, de gingembre et de citron. Nous avons le lait hydratant Cariladi qui euh, est un produit vraiment très, très, très hydratant. Et c'est un produit qui a une valeur sentimentale. Ladi, c'est ma soeur. Nous avons trouvé la formule de Selaire ensemble. Elle a été assassinée, malheureusement, il y a quelques temps. Donc, du coup, pour moi, euh, le produit phare de Habiba Care, si on me le demandait, c'est car il a dit. Parce qu'il hydrate très, très bien la peau. Pour avoir les produits Habiba Natural Care, nous avons un showroom à Douala, la rue Bébé et Idy. Plus précisément au lieu dit porte jaune, et également dans les pharmacies de Douala, en l'occurrence Pharmacie Belle en face de Super U à Bali, également la pharmacie du centre à Aqua. Et il y a des distributeurs dans toutes les boutiques Made in Cameroun, que ce soit chez Mbaume, que ce soit en Fiat, que ce soit chez NBS vous aurez euh, tous nos produits. À Yaoundé, nos produits sont disponibles au village artisanal chez Mam Mom et chez d'autres représentants des euh, particuliers qui représentent notre marque. Maintenant, sur l'international, nous sommes en train de projeter, de s'installer euh, en Amérique euh, pour pouvoir couvrir le Canada et les États-Unis. Et en Europe, nous avons déjà un... Euh, un point de vente à Nanterre donc nous avons nous voulons euh, vraiment gagner tout le monde entier tous ceux qui se soucient de leur de la beauté au naturel également sur internet nos produits sont disponibles sur notre site habibanaturelcare.com le conseil que je donnerais aux consommateurs c'est d'abord de s'approprier de nos propres produits c'est nos produits c'est des produits que euh, nous connaissons je prends un exemple hein? le, le haricot qui pousse à Banjul, qui est récolté à Banjul, qui voyage et qui va dans un autre pays être mis en boîte et qui revient de façon manufacturée et nous sommes toutes en admiration devant cette boîte parce qu'elle vient de, de l'étranger alors qu'en réalité le producteur il a coupé juste à côté pourquoi ne partons pas nous directement acheter chez le producteur qui a coupé son, son, son haricot juste à côté le tout c'est la communication il faut que euh, les produits locaux aient une visibilité et qu'on puisse vraiment déconstruire le mythe qui le mythe selon lequel c'est le produit qui vient de l'étranger, qui est meilleur. Il faut qu'on apprenne à faire confiance à nos produits, consommons nos produits parce que nous savons d'où ils viennent, nous savons leur authenticité. Et nous autres producteurs, nous misons au fur et à mesure sur la qualité. Et nous, on s'améliore pour que le rendu soit comme vous vous souhaitez. Mais pour que ça se passe ainsi, il faut que vous nous fassiez confiance, que vous ayez un regard nouveau sur les produits camerounais, sur les produits locaux. Que avant d'acheter quelque chose, vous pensez d'abord, est-ce qu'il est camerounais avant toute autre chose Il faudrait valoriser les producteurs locaux leur accorder le bénéfice du doute parce que c'est à force d'avoir des critiques, à force de produits qu'ils pourront euh, s'améliorer, que ce soit en termes de qualité, que ce soit en termes de quantité, il faut qu'on essaye de changer, de s'approprier nos... No. De, de, de ce que nous avons comme richesse le corona nous l'a bien prouvé et si on ne change pas parce qu'avec le corona on a compris que nos plantes médicinales avaient vraiment un réel impact sur notre santé il y a des personnes qui ont été guéries de, de, de, de corona en utilisant tout ce que nous avons de traditionnel de local pourquoi nous mêmes nous ne valorisons pas ça c'est pas l'étranger qui viendra le valoriser de toutes les façons, quand vous dormez sur un lit qui appartient à un étranger, comprenez que vous dormez par terre. Parce que le jour où il vient prendre son lit, eh bien, vous dormirez par terre. Alors, le conseil que je donnerais aux jeunes aux entrepreneurs, c'est déjà... Euh de prendre conscience que ils sont en train d'exister en voulant mettre sur pied une initiative ça veut dire que vous êtes déjà en train de devenir un acteur du développement local que ce soit sur le développement personnel vous devez vraiment euh, savoir qu'est-ce qui vous rendra heureux, à quel moment vous allez être épanoui. Vous comprenez également que vous serez un acteur sur le plan économique parce que vous allez recruter des gens, vous allez payer des impôts. Vous pouvez vous former. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Moi, à la base, je ne suis pas chimiste. Et si j'ai réussi à faire des formulations en cosmétique, c'est parce que je me suis formée. Donc, n'hésitez pas de vous former, d'aller vers ceux qui ont euh, commencé avant vous, de prendre des conseils, d'assister au forum. Et d'ailleurs, Abiba Natural qui a fait également des, des formations en cosmétique pour ceux qui veulent se lancer euh, dans la cosmétique. Donc, osez. Les jeunes entrepreneurs ont la chance euh, d'avoir au Cameroun des structures d'accompagnement. Comme Asenia euh, avec sa présidente Karine Andela, et M. Jean-Pierre Banga qui font un travail formidable, qui font un travail de regroupement de, de, jeunes, euh, de jeunes entrepreneurs qui n'ont forcément pas d'expérience et qui sont là avec les anciens, qui vraiment font un partage d'expérience. C'est des actions vraiment à, à louer. Et voilà, les, les, les jeunes entrepreneurs peuvent toujours se rapprocher d'une de, de structure comme Asenia et les autres qui existent pour pouvoir être vraiment acteurs et non spectateurs de, de l'entreprise. Mm -hmm.